La minute des chroniques de Laurent Aujourd'hui, on parle de la huitième fille de Terry Pratchett. Sur le disque monde, un mage qui sent sa mort approcher lègue généralement ses pouvoirs au huitième fils d'un huitième fils, généalogiquement prédisposé à une grande puissance. Quand le mage tambour-billette transfère ses pouvoirs à un nouveau-né, il se rend compte, mais trop tard, que ce huitième fils était en réalité une huitième fille une méprise inédite, car les mages ont toujours été des hommes et rien que des hommes. La petite Excarine a grandi dans son village des montagnes du Bélier. Lorsque sa magie commence à se manifester, son père l'envoie chez la sorcière du coin, Mémessire du Temps, afin de se former aux arts mystiques. Mais toute experte soit elle en tétologie et en magie naturelle, Mémessire du Temps ne s'y entend pas en magie de mage. Elle et Escarina vont donc entamer un périple vers l'Université de l'Invisible, dans la cité mythique et poisseuse d'Ankh-Morpork. Là, elles vont se frotter aux traditions et interdictions sexistes qui font qu'une fille ne peut pas rentrer à l'université à part en tant que servante. La huitième fille est le troisième volume des Annales du Disque Monde, qui compte une quarantaine de volumes dont la plupart peuvent se lire individuellement. Chaque tome aborde un thème important et divers, comme la religion, la mort, la guerre ou autre, et dans le cas de « La huitième fille », l'égalité homme-femme. Mais on se délègue des écrits de Terry Pratchett, principalement pour son humour burlesque et subtil à la fois, ses pastiches de notre société et ses personnages hauts en couleur. D'ailleurs, en parlant de personnages, l'un des plus récurrents et iconiques est celui du bibliothécaire de l'Université de l'Invisible, qui à cause d'un sortiège mal placé a été transformé en orangoutan. Vous comprenez maintenant le clin d'œil dans le nom de notre émission. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Jamie.